Est-ce que c'est possible de vous introduire Je m'appelle Mohamed Ali Jbelle, je nais à Siena, j'ai étudié à l'Institut supérieur d'informatique à Sousse. J'ai fait mon PFE, stage PFE euh, au sein de DIGINOV en 2020. C'est En fait, c'est un objet en un objet, un objet connecté. C'est un projet de piège à souris connecté. Euh, ensuite, j'ai devenu un employé par la suite en DigiNov. Euh, je suis maintenant le chef d'équipe euh, robotique et objets connectés en DigiNov. Euh, et euh, aussi, je euh, compose de la musique euh, dans mon temps libre de temps en temps, plus FL, FL Studio. Okay. Pourquoi être resté à SOS pour le travail en fait, je, je trouve la Tunisie très confortable euh, je, pour habiter et j'ai jamais cherché à aller à l'ordre de, de la famille et mes amis. Aussi, euh, j'aime exploiter euh, mes expertises et les choses que, que j'ai j'aime dans, dans ma pays dans et non pas dans les autres. Je vais vous donner euh, certains exemples de ces projets à Dijon liés aux objets connectés. J'ai travaillé avec un client français euh, concernant un projet des cabines. Euh, en fait, c on, ce sont des plusieurs cabines avec des casiers connectés sur les plages euh, pour euh, pour que les les visiteurs euh, euh, peuvent euh, mettre sans chose de valeur dans ces casiers. Euh, cette euh, application utilise une application mobile euh, pour euh, faire la réservation et le paiement. Au, ensuite, euh, elle génère un code pour euh, réouvrir le casier. Donc, euh, tous ces casiers sont des objets connectés. Avez-vous un autre exemple de projet de création si j'ai travaillé euh, avec un client américain euh, dans un projet de euh, vente de machine. Il s'appelle un machine. C'est une machine euh, avec un robot CNC, avec un système pneumatique qui peut saisir euh, tout type de produits. Euh, donc, c'est ça. Je peux vous donner euh, certains exemples de ces projets à Dijon liés à la robotique. Okay, c'est le, le projet le plus important que nous travaillons ici, c'est euh, le robot. Il s'appelle NaviRobot. C'est un robot euh, pour travailler en, euh, c'est un robot, euh, robot bidirectionnel euh, qui fait une reconnaissance d'espace et en euh, mou mouvement euh, de, autonome euh, dans son espace pour euh, transférer. Des, des produits euh, dans des usines, par exemple, ou euh, des warehouses, par exemple. Quels sont les défis ou les problématiques principales que vous faites face dans le développement de ces projets? Les défis qu'on fasse dans chaque projet sont, euh, il y a toujours une nouvelle technologie qu'on doit s'adapter et, euh, et euh, obtenir. C'est difficile d'adapter de, de, chaque, chaque fois avec des nouvelles technologies, nouvel euh, équipement. Donc, c'est ça.